Voilà, donc, les anagrammes. Donc, les anagrammes, c'est des exemples très, très pertinents de permutations. On prend des lettres et puis on les fait tourner dans tous les sens. On les permute dans tous les sens. Donc là, on a deux cas différents. On a des permutations sans répétition et puis avec répétition puisque dans les mots anagrammes et statistiques, il y a des lettres qui se répètent. Donc là, on a une permutation avec six éléments, donc factorielle 720 possibilités et pour le b on a une permutation avec répétition donc dans anagramme, il y a 9 lettres et puis il y en a certaines qui se répètent, il y a la lettre a qui est répétée 3 fois et puis il y a la lettre m qui est répété deux fois. 30.242. Et puis le C, c'est quelque chose de similaire. Il y a 12 lettres, et il y a des répétitions. Il y a quoi le S, trois fois t3 fois et le je sais plus i deux fois alors 3 factoriel 3 factoriel 2 factoriel et ça donne un grand nombre cinquante 2800 possibilités <coughs> ensuite c'est un exercice qui ressemble à un exercice qu'on a déjà fait avec des ouvriers et des ouvrières, et puis on devait choisir euh, un certain nombre d'hommes et un certain nombre de femmes. Donc on a euh, ces 3-7 possibilités, donc là l'ordre n'a pas d'importance, donc on a ces 3-7 possibilités de choisir 3 hommes parmi les 7 que l'on a, et puis ces 3-5 possibilités de choisir 3 femmes parmi les 5 que l'on a. Et on multiplie puisque... Pour chacune des possibilités qu'on a là, on a toutes ces possibilités-là. Donc les choses se, se multiplient. 350. Ah, c'est un exercice similaire à celui avec les, les bits que l'on a vu euh, Ici, on n'a pas des bits, on a pile ou face, et puis on répète dix fois l'expérience. Donc à chaque fois, on a deux possibilités, pile ou face, pile ou face, pile ou face, etc. Pile ou face, donc 2 puissance 10 soit 1024 possibilités. Parce que le A bar de 10, c'est 10 au carré. Donc, ce n'est pas une justification très, très. Ce n'est pas un arrangement. J'ai pas de nom. Euh. Pris séparément, c'est des arrangements. Ça, c'est. On prend un, un élément parmi deux. Là, on prend un élément parmi deux. Là, on prend un élément parmi deux. Donc, soit pile, soit face. On obtient finalement A1,2 à la puissance 10 si vraiment on veut utiliser des arrangements ou quelque chose qui ressemble. D'ailleurs, ce serait même plutôt des combinaisons. Ouais, pff. moi je pense que le mieux... Là en tout cas, c'est pas essayer de chercher une formule qui va, c'est raisonner. Enfin dans tous les cas, moi je trouve que raisonner c'est mieux que d'essayer d'appliquer une formule. Ensuite, on a un singe qui sait écrire formidable. Donc là, pour chaque chiffre, premier chiffre, il y a 7 possibilités. Pour le deuxième, il y en a aussi 7. Pour le troisième, il y en a aussi 7. Et pour le quatrième, il y en a aussi 7. Ce pas des cartes ici, donc ce n'est pas quelque chose qu'on pose. Et puis une fois que c'est posé, c'est... On l'a plus dans la main, donc on ne peut plus l'utiliser. Ici c'est un singe qui sait écrire, donc il sait à chaque fois écrire des chiffres de 1 à 7. Donc ça fait 7 puissance 4. 2401. Et puis là, ben, c'est la même chose, ça fait 7 x 7 x 7, etc. beaucoup, 5 millions 564 801 donc notre singe savant et ici la première question, on peut l'exprimer un peu différemment, c'est de combien de manières différentes est-ce qu'on peut occuper 5 fauteuils sur les 10 à disposition en tenant compte de l'ordre. Et ça fait 30 240. Et la question b elle ressemble à les, un, un petit peu à la question b elle ressemble un petit peu à l'exercice avec les livres de biologie maths physique et chimie là on a deux, deux choses différentes la première c'est de combien de manières est ce qu'on peut permuter ces cinq personnes on les garde ensemble donc on les permute En 20, et puis ensuite on peut faire avec un petit schéma pour visualiser un peu les choses: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis on peut regarder de combien de manières différentes on peut les mettre les 5 les uns à côté des autres. Alors on a une. 2, 3, 4, 5 et 6 possibilités. Donc on a le groupe de 5 personnes maintenant, et puis on peut aller le mettre sur les 5 premiers sièges. Ou là, ou là, ou là, ou là. Donc au total, donc ici on a 6 possibilités, donc au total on a 6 fois 120 possibilités.